Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, questions sans détour, qui revient bien évidemment sur le résultat des urnes de samedi et dimanche dernier chez nous en Guadeloupe et à l'échelle nationale, vous le savez, Emmanuel Macron, de nouveau choisi par les Français qui se sont exprimés pour être le président de la République et on en parle avec notre politologue sur, désormais sur ses rendez-vous. Didier Détouche, bonsoir. Bonsoir Warren. Merci d'être avec nous encore pour commenter, c'est vrai, ces résultats qui ont interpellé plus d'un, on le voit encore aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux, ça reste le sujet numéro un d'actualité, notamment ce scrutin chez nous avec une poussée du vote sur le nom de Marine Le Pen qu'on n'a pas tous envie de qualifier les, les observateurs du vote du Rassemblement national. Oui, ouais. tout à fait, et non seulement ça, mais... Euh... Il y a une, une petite querelle actuellement pour savoir euh, s'il s'agit de vote d'adhésion ou de vote sanction. Alors, on va euh, en parler dans quelques instants, mais c'est vrai, euh, c'est un événement qui est euh, majeur de point de vue de l'histoire politique. Pourquoi Parce que. Euh, on a eu pendant des années quand même euh, euh, une, un florilège de controverses liées à l'idéologie véhiculée par le parti Le Pen, je dis bien le parti Le Pen parce que le Rassemblement national qui autrefois était le Fonds national est en fait une entreprise familiale et les Le Pen se sont présentés huit fois ouais. aux élections. Marine Le Pen totalisant trois participations. Mais il faut aussi préciser que pour le moment, euh, ils ont été... Trois fois au second tour, le euh, père Le Pen en 2002. Euh, en 2002 et puis Marine Le Pen en 2017 et en 2022. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est une formation politique qui contribue à faire l'histoire politique de la France et qui au fur et à mesure euh, d'une politique commencée sous l'ère Marine Le Pen de dédiabolisation, ce qu'on appelle la dédiabolisation, mais qui en fait est plutôt une républicanisation, républicanisation, oui. Euh, de euh, l'institution, du parti, du militantisme et aussi euh, des programmes de Marine Le Pen au-delà de la personne, eh bien ont contribué à l'inscrire aussi dans notre paysage politique, dans les Outre-mer et donc en Guadeloupe. Le tabou, la particularité du vote euh, ouais. de dimanche est que c'est un vote qui, d'une part, euh, est passé euh, de l'extrême-gauche ou de tour. la gauche, la nouvelle gauche, euh, à la droite, la nouvelle droite qui qu maintenant Marine Le Pen, euh, en enjambant tout un spectre politique du centre et des partis de gouvernement, PS, les Républicains, oui. etc. Mais en plus, il s'est fait dans un contexte spécifique qui quand même donne euh, tout un certain nombre de clés à l'observateur pour expliquer pourquoi ce vote est un vote qui va à l'encontre de euh, tout un arrière-plan culturel, politique, idéologique, philosophique, qui a été l'apanage des Outre-mer singulièrement de la Guadeloupe et qui pendant longtemps nous a vu en Guadeloupe combattre à la fois les thèses mais aussi la présence physique du Rassemblement national en Guadeloupe. Le mot rejet est revenu souvent pour illustrer le score de Marine Le Pen au deuxième tour. Rejet alors peut-être d'Emmanuel de, Macron lui-même, le personnage qu'il incarne face aux Guadeloupéens, mais ne pouvons pas nous pas parler également de, de, de rejet de, de nos politiques locaux également. Et en tout cas dans leur relation avec l'État est-ce que ce n'est pas cette question qui est posée par l'électeur guadeloupéen aujourd'hui Le vote en faveur de Marine Le Pen, le Rassemblement National, au deuxième tour de l'élection, avec un score de 70%, cinq ans après que l'électorat guadeloupéen ait plébiscité Emmanuel Macron, soutenu par les exécutifs régionaux et les formations politiques majoritaires en Guadeloupe aujourd'hui, à savoir notamment le GUSR, mais pas que, euh, montrent qu'il y a eu, au-delà même de désaveux, un sentiment euh, de violence et de, de violente trahison euh, politique. Et, ce vote, dans son unanimité sur l'ensemble du territoire et des communes, puisqu'il n'y a que Terre de Bas, qui a euh, résisté un petit peu comme le village gaulois d'Astérix, oui, oui. en ne votant pas pour Marine Le Pen, eh bien, il y a, euh, il y a cette unanimité qui montre que c'était un tsunami, en, en oui, réalité, oui. Euh, une onde de choc, euh, qui ne pouvait pas ne concerner qu'Emmanuel Macron, bien évidemment, président de la République, mais qui, en réalité, concernait tous ceux qui était euh, dans euh, euh, l'ensemble qui n'a pas été du côté des Guadeloupéens, ou estimé comme tel, du côté des Guadeloupéens, au moment où ils rencontraient leurs pires difficultés. C'est-à-dire que non seulement vous avez dans cet électorat euh, des gens qui étaient dans la dynamique euh, des, de défense des syndicats, défense oui. des soignants, défense des euh, opposants euh, véhéments, à la politique vaccinale de, du gouvernement et d'Emmanuel Macron, mais en plus, vous aviez certainement une bonne partie de ceux qui étaient dans la majorité silencieuse, et qui n'ont pas accepté que la Guadeloupe soit dans un tel état euh, de grève, de euh, verrouillage, de blocage des routes, euh, de conflit, et surtout... Euh, de dialogue de sourds entre les syndicats et les élus et donc ils ont aussi voté contre Macron, contre cet ensemble-là donc les élus locaux mmh. également et les élus locaux ont effectivement tout à fait intérêt à considérer que ce vote représaille parce que c'est comme ça que je le qualifie euh, parce qu'il va pour moi au-delà d'un de vote sanction quand on vote euh, en sanction on peut s'abstenir ou on peut voter blanc quand on vote euh, euh, en contestation on peut voter pour un projet véritablement euh, qui est contestataire, oui. mais ça n'est pas forcément le cas euh, euh, de l'électorat guadeloupéen, puisqu'il est passé de Mélenchon à Marine Le Pen. Oui. Et donc, pour moi, c'est un vote représailles, un vote vengeance, qui psychologiquement, en fait, ne regardait plus les garde-fous habituels culturels et euh, a décidé d'aller sur des terrains dangereux pour obtenir le sésame, c'est-à-dire le fait qu'Emmanuel Macron ne soit pas réélu. Et. Bien sûr, c'est un signal pour ceux qui l'ont soutenu de façon parfois particulière, un peu maladroite avec les parrainages notamment. Alors oui, c'est vrai. Et justement, ces élus guadeloupéens vont se retrouver devant la population électorale euh, très rapidement avec les élections législatives à venir. Euh, là aussi, il va falloir euh, trouver le bon discours, trouver peut-être les mots parce qu'il y a certains députés sortants qui seront sans doute candidats euh, pour euh, ce nouveau mandat législatif. Ça va être compliqué de, de, de dire euh, oui, on vous a entendu, mais on, on, on y retourne. Quand on fait de la politique, oui. on doit savoir que désormais et depuis euh, quelque temps, le temps est beaucoup plus court en politique. Euh, la situation que vous avez euh, il y a un mois n'est pas forcément la même que vous pouvez avoir dans les urnes. Je prends toujours cet exemple de 2009 où il y avait oui. une forte mobilisation de la population autour des revendications du LKP globalement, même s'il y avait toujours une majorité silencieuse. Et qu'est-ce qu'on constate après les élections de 2010, je crois Eh bien, c'est Victorin Lurel qui est élu triomphalement à la région. Oui. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un basculement possible. Les élus ont une carte qu'ils peuvent jouer, c'est le fait qu'en réalité, cette communication euh, euh, politique et institutionnelle de, euh, des élus locaux en majorité euh, au conseil départemental et à la région est assez déplorable puisque il y a eu beaucoup d'indices, beaucoup de faits qui ont montré que que ce soit les députés comme Mathias Zin par exemple ou euh, le président de région Harry Chalus. Ou même quelques élus euh, de la majorité euh, départementale euh, actuellement euh, siégeante euh, au département, eh bien, il y a eu euh, des euh, distances, une distanciation prise et des déclarations qui ont montré. Euh, que ces élus qui soutenaient Emmanuel Macron n'étaient pas d'accord ouais. euh, directement avec euh, tout un certain nombre d'éléments de la politique euh, mise en place, pas tant forcément par Emmanuel Macron que par le ministère des Outre-mer. Ouais. Et je profite pour dire que euh, dans, cette, euh, dans ce vote représaille, euh, il y a, euh, même si ces électeurs n'en sont pas conscients, mais il y a aussi une désapprobation de la politique menée directement par le ministre des Outre-mer et, et son staff... sur sa venue en euh, Guadeloupe très, très... très... Bien sûr, est très, très, controversé, marqué, très controversé. Très son staff. Oui. Et alors, il fait partie, bien sûr, hein, de la majorité d'Emmanuel Macron. Il fait partie même du cercle fermé, hein, de, de rapprocher le, la garde rapprochée d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Attendu. Et tout le problème oui. est là, c'est que on a quand même ce sentiment qu'il euh, euh, y a une communication entre les élus, nos élus en tout cas locaux, et Emmanuel Macron qui est marqué du saut de l'impuissance quelque part. Et quand bien même ils sont reçus, comme le président Lozbach qui a été reçu ouais. récemment, on se demande de quoi il parle concrètement ouais. Ouais. parce que c'était certainement l'occasion de montrer les revendications, euh, certains pour l'autonomie, certains pour euh, les, la réintégration des soignants ou autres. Alors ces problèmes sont évoqués bien évidemment, mais est-ce que ce n'est pas plus aux élus de faire par des difficultés de la population ce qu'il semble qu'ils n'ont pas assez fait euh, et, et qui fait qu'ils euh, peuvent être sanctionnés désormais par la population. Est-ce que ce est pas plutôt ça l'intérêt des réunions avec Emmanuel Macron que laisser euh, continuellement euh, le ministère des Outre-mer et son staff et le président régler euh, un peu euh, notre avenir Et ça ne fonctionne pas parce qu'il y a beaucoup euh, d'éléments d'échec, beaucoup de déchets. Aussi, en termes de communication, en termes de distanciation, Emmanuel Macron n'est jamais venu sur place, il nous adresse une ou deux vidéos, il fait quelques audios avec euh, vos confrères d'RCI, et on voit que tout ça euh, ne favorise bien évidemment pas la relation. Euh, une, une adhésion ouais, ouais. Euh, à, à son vote. Alors, justement, Emmanuel Macron a été le président qui a, qui, a, qui a échappé à, à la cohabitation. Aujourd'hui, ce mot « cohabitation » revient de plus en plus, notamment dans les sondages d'opinion où beaucoup plus de, de Français s'expriment pour ce mode de, de gouvernance euh, qui n'a pas du, toujours donné euh, raison, justement, euh, euh, aux politiques mises en place sur euh, la Ve République. Euh, on se rappelle de, de, de Jospin, notamment, euh, en 2002, qui, qui, dans une cohabitation, est éliminé dès le premier tour, justement, par Jean-Marie Le Pen, on le rappelle là aussi ce mot cohabitation il, il prend forme, il est possible aujourd'hui au sein de cette Assemblée nationale Alors nous allons expliquer si vous le voulez bien ce qu'est la cohabitation oui. il y a eu trois cohabitations euh, en France c'est un système qui a été théorisé euh, notamment par Édouard Ballature homme politique depuis 1986 euh, il vient du fait que quand vous étiez euh, sous le septennat, c'est-à-dire que le président de la République était élu pour sept ans, euh, et en vertu de la Constitution qui dit que si le président arbitre et fixe les grandes orientations pour la politique de la nation, c'est euh, au gouvernement et au premier ministre singulièrement qu'il appartient de fixer le cap dans des domaines très précis qui concernent les domaines énumérés par euh, la loi, par son article 34. En réalité, la France est un régime parlementaire dans lequel le pouvoir législatif appartient véritablement aux euh, chambres, c'est-à-dire le Sénat et euh, l'Assemblée nationale. nationale, les chambres du Parlement, et que euh, cette politique est déterminée par ceux qui ont le pouvoir législatif, et donc le président doit nommer un Premier ministre qui soit en accord avec la majorité qui s'est dégagée ouais. au cours des élections, au sein de l'Assemblée nationale en particulier. Et, et, de, et dès lors, tout, tout devient possible, là, sur ce scrutin. Et dès lors, le fait majoritaire, on appelle ça le fait majoritaire, euh, qui est plus de l'ordre d'une coutume en réalité politique, euh, ce fait majoritaire impose un président, qui, un premier ministre, pardon, qui est issu d'une majorité parlementaire. Or, notre contexte actuel, en 2022, est singulièrement différent et ne va pas forcément dans le sens d'une cohabitation, d'une mise en place d'une cohabitation. D'abord parce que le scrutin majoritaire est toujours en place à deux tours, donc ça favorise toujours le meilleur ou le plus fort, et rarement la représentation au sein de l'Assemblée nationale des partis politiques qui sont arrivés second, troisième ou quatrième. Donc il y aura, sur trois blocs qui désormais règnent en France, le bloc, le bloc, Macron, euh, de, le bloc de la droite Mélenchon nationaliste le bloc de Le Pen, le, Pen, voilà, le bloc de gauche anti-libéral oui. de Mélenchon et le bloc républicain et libéral d'Emmanuel Macron, vous aurez une répartition... Euh, qui va nuire à chacun de, ouais. chacune de ces trois formations en termes quantitatifs et empêcher d'obtenir une majorité présidentielle. Euh, je vais y revenir, une majorité euh, oui, présidentielle pour le président de la République, je vais y revenir. Mais la cohabitation nécessite qu'il y ait une majorité. Mm -hmm. Elle ne nécessite pas qu'il y ait un échec des formations présentées par Emmanuel Macron. Ouais. C'est-à-dire qu'il pourra très bien décider qu'il prendra un premier ministre qui, qui vient de, euh, de son, son groupe, gouvernement, ouais. qui aura eu un tiers des voix, il prendra un tiers pour le gouvernement qui viendra du Rassemblement national oui. et un tiers euh, des Mélenchonistes et dire « je suis un président de l'Union nationale », ce qui peut arranger ses affaires. Par contre, si euh, difficilement il y a une majorité qui se dégage en faveur de l'un de ces trois blocs, c'est-à-dire le bloc de Mélenchon ou Le Pen ou Macron, le premier ministre, effectivement, devra être choisi. Parmi cette formation, et c'est pour ça que le Rassemblement national a déjà expliqué que lui, ce qu'il veut, c'est un regroupement du vote populaire. Un vote populaire qui aujourd'hui, selon euh, l'institut de sondage Opinion way a décidé à 68% qu'Emmanuel Macron devait entrer dans une cohabitation et avoir un premier ministre qui ne vienne pas de son bord politique. Et ceux qui veulent donner à euh, Emmanuel Macron une majorité politique sont de 32%. Oui. Alors, je précise que les 68%, on les divise par deux. Euh, euh, moitié Mélenchon, moitié, moitié Le Pen. Le Pen. Et... Mais quand même, ça augure qu'il y aura finalement un match euh, série. Maintenant, si vous permettez, un dernier élément. La cohabitation donc, va être très difficile à obtenir dans un quinquennat où, euh, généralement, on vote donc pour un président et tout de suite dans la foulée pour des oui. députés pour lui donner une majorité présidentielle. Les élections législatives ont pris euh, ce sens-là, cette vrai. valeur et cette portée. Donc, très difficile d'aller dans une cohabitation. C'est plus facile quand vous faites des élections de mid-terme ou de milieu de mandat, par exemple. Mais quand bien même on arriverait dans cette situation-là, l'autre écueil pour parvenir à cela, c'est que vous avez des circonscriptions qui ont été découpées en fonction euh, d'un tout autre intérêt que l'intérêt de l'élection présidentielle. Ouais, ouais. Et quand on regarde la carte de la France, elle est vraiment divisée en deux. Euh, elle est, vous avez tout un bloc ouest et un bloc des grandes villes qui votent pour euh, Emmanuel Macron, et un bloc semi-périphérique qui vote pour Mélenchon, c'est-à-dire beaucoup de banlieues, et vous avez tout un bloc périphérique voire ultra-périphérique, donc les Outre-mer et les Campagnes de France, qui sont les plus éloignées des centres de décision, qui votent pour Marine Le Pen, ce qui m'amène d'ailleurs à dire que le vote finalement des Outre-mer, au-delà oui, oui, au de, de, de la faute peut-être morale, éthique et, et, et, et, et, et qu'il constitue, de toute façon, qu'on le veuille ou non, euh, reste quand même un vote assez logique compte tenu de la répartition de l'électorat euh, aujourd'hui de Marine Le Pen Et Puis je rappelle qu'en 2017, elle était déjà quand même assez bien placée euh, dans les euh, votes. Donc, la cohabitation, ça va être compliqué. Et ça va être d'autant plus compliqué chez nous que vous avez en plus, se rajoute à toutes ces difficultés pour en tout cas euh, l'équipe d'Emmanuel Macron, euh, pour euh, le oui. groupe d'Emmanuel Macron, et eh bien euh, se rajoute la difficulté d'avoir chez nous une représentation qui en fait est beaucoup plus localisée, beaucoup plus autonome, et qui peut, c'est une chance peut-être pour les élus euh, du GVSA, hein, qui peuvent se remettre sur des problématiques éloignées de celles que défendent, par exemple, l'ultralibéralisme, que défendent Emmanuel Macron. En tout cas... Euh, il y a une nécessité de mise au point, une nécessité de clarification du rapport à la population pour nos élus locaux, de leur projet politique également, parce que en fait, les Guadeloupéens, pour le coup, vont regarder s'ils donnent un vote d'adhésion aux idées et aux propositions par rapport à leurs difficultés du quotidien qui sont immenses, et il va y avoir certainement, je pense, une forme de réalignement quand même idéologique euh, allant sur le oui. territoire. Eh bien écoutez, on aura l'occasion de commenter tout cela ensemble encore, Didier touches Merci pour toutes euh, ce, ces analyses sur la présidentielle, mais également sur les élections euh, législatives. Vous le savez, QSD c'est à retrouver euh, sur notre chaîne ETV, le www.etv.gp également. Bon, il nous reste à vous souhaiter une très bonne soirée la, avec la suite de nos programmes. allez inside.